Bon, allez, là, faut que je m'y mette, là, ça fait... La vidéo doit sortir demain. Allez, oust Oust le chien, Oust, sort, Oust La vidéo doit sortir demain, j'ai encore rien foutu. Let's go Allez, coucou, YouTube, comment ça va Oui, alors, euh, bah, comme euh, tout le monde le fait, il faut que je fasse une vidéo avoir 18 ans, moi aussi. J'ai attendu un petit peu pour avoir l'expérience, parce que tout le monde fait des vidéos avoir 18 ans, juste après, bah, qu'ils aient eu 18 ans, mais du coup, ils ont pas pu, ils savent pas vraiment ce que ça fait d'avoir vraiment 18 ans, puisque en fait ils ont pas vraiment testé, un test ça se fait pas sur deux semaines. Donc du, du coup voilà, moi ça va faire quelques temps que j'ai 18 ans, presque un an, et du coup, let's go. Bon du coup commençons, avoir 18 ans ça fait quoi Rien. Bon perso ça n'a pas changé grand chose, hein. maintenant juste des trucs administratifs qui me concernent. Je l'ai fait moi-même, mais sinon, les trucs pour le parmi, l'école, c'est moi qui ai fait, c'est tout. Sinon, oui, l'école, parlons-en d'ailleurs. Il y a euh, Parcoursup, là, le super machin, yes, trop bien. Pour euh, quand tu es adulte et que tu veux faire des études. Et bah, personne ne me voulait. Du coup, je savais pas quoi faire. J'ai quand même trouvé, il y en avait un qui me voulait. Du coup, je suis allé dedans. Un truc random dans ma ville. J'ai pris tous les trucs qui étaient dans ma ville. Et du coup, c'est bon, j'ai été pris par un truc. Trop bien. Là-bas, il y a des branleurs. Dont moi. On nous a demandé de faire un stage, alors j'ai fait un stage à Carrefour, ça n'a aucun rapport avec ma formation. Je crois que je passerai pas la deuxième année, ah non, je sais pas, mais je pense pas. On a plein de papiers à remplir aussi, oui c'est là, j'en étais à là au départ, j'en étais pas à Pronote, à Parcours On nous demande toujours 300 000 papiers, la preuve que j'habite vraiment chez moi, la preuve que Nana. la preuve que j'ai fait ma journée d'appel à l'armée, la preuve que... La journée d'appel à l'armée... Et moi, je l'ai niqué, moi, la journée d'appel à l'armée, j'ai été comme ça à full stock, j'ai fait que des top 1. C'est pas vrai, j'étais suis... pendant le Covid, moi, j'ai été. Ma journée d'appel à l'armée, c'était quoi J'ai dû regarder trois vidéos sur Internet de 20 minutes et puis c'est tout. Je les ai mis en vitesse 2 en plus. Et c'était plus rapide. Moi, je speedrun la vie, t'as vu Oh J'avais essayé de la regarder en vitesse x5 aussi, mais faut pas être trop trop rapide, sinon le site, est, il, il comprend pas et du coup il te remet au début de la vidéo. J'ai perdu du temps à cause de ça. Ah mais sinon c'est bien, j'ai appris plein de choses à l'armée. Non, j'ai pas appris plein de choses à l'armée. Maintenant j'ai une carte bleue, c'est cool. J'en avais une quand j'avais 16 ans, donc en fait on s'en fout. Mais je peux commander des trucs en ligne maintenant, ici. Du coup, j'ai commandé plein de trucs. Et je suis devenu pauvre. C'est pas vrai. Parce que grâce à la bourse que je gagne en faisant des études, eh ben, j'ai plein d'argent tous les mois. Et ça, je suis très très content. La vérité est que je ne fais des études que pour la bourse. Et... et comme l'année prochaine, on n'est pas sûr qu'on puisse avoir la bourse. Donc en fait, bah je sais pas. Je suis coincé dans un... Est-ce que je continue les études Est-ce que je ne continue pas Je vais faire genre vais continuer encore, je pense. Et puis voilà. Non, parce que ma formation, c'est de la merde. Ah, oh, faut qu'on se dise, ma formation c'est de la merde, enfin non ma formation, ma formation elle est très bien, formation Clio, comme tout ça, les voitures, tout, tout ouais, mais si, je suis pas fait pour ça moi, non, non, non, je suis pas fait pour ça. Quand on a 18 ans aussi, c'est aussi le moment où arrive le travail, et oui, on peut enfin travailler légalement et avoir un salaire, c'est pour ça qu'en été, j'ai été à Leclerc pour avoir un travail d'été. J'ai été refusé. Maintenant, euh, au moment où je fais cette vidéo, je suis en stage à Carrefour, et je fais de la mise en rayon. Et comme c'est un stage, bah, je le fais gratuitement. Et... Vous savez à quel point c'est chiant à ranger les boîtes de conserve Non, mais il faut qu'on en parle, hein. parce que... Non, on s'en fout, d'accord. Et les gens, en plus, ils mangent beaucoup de moutarde. À chaque fois, on a plein de packs de moutarde qui arrivent, et pouf L'après-midi, le... il n'y a plus rien déjà. Et les... tous Les gens, ils mangent beaucoup de moutarde, les gens. C'était pas le sujet de la vidéo. On parle de quoi déjà Ah oui, aussi maintenant, le matin, c'est fini le chocolat chaud, là, les Nesquik, tout ça. Non, maintenant on est un adulte. On boit du café le matin. C'est dégueulasse. Et c'est comme ça que j'ai acheté 3000 kilos de poulain. Pour faire plein de chocolat chaud. Oh, chaud chocolat. Oh, j'ai une idée. C'est toujours dégueulasse Donc oui, du coup j'ai une carte bleue et j'ai plein d'argent Yes, Et vous savez ce qu'on peut faire avec de l'argent On peut acheter des choses On peut acheter notamment des choses Qui avant, quand on, quand on était mineur Parce que c'est le principe de la vidéo quand même Quand on était mineur, on ne pouvait pas en prendre Mais maintenant, on peut en prendre légalement Du coup c'est bon Maintenant que j'ai 18 ans, je peux enfin boire de l'alcool Tchin tchin Ah pardon, je veux dire, ah c'est dégueulasse. Et c'est comme ça que je suis devenu non alcoolique. Maintenant que je suis majeur aussi, je peux enfin fumer. Mais j'ai jamais vraiment compris l'intérêt de commencer à fumer. Eh hey petit, t'en veux une mmh. Tu n'en as absolument pas envie pour l'instant. Mais si tu en prends une, tu deviendras extrêmement accro. En hiver, tu sortiras dehors la nuit à moins 5 degrés pour pouvoir en fumer une. Tes chances de développer certains cancers seront hautement plus élevées. Tu vas en chier pour t'arrêter, tu auras des dents dégueulasses et tu pueras vachement de la gueule. Ok. Alors tiens. <rire> ah oui, et j'ai oublié aussi, mais c'est un gouffre financier. Oh, oh mon argent, mon espèce de malandrin, va Non mais c'est moi qui l'ai payé le paquet, qu'est-ce que tu fais là Oh, oh, oh Ah. Débile, va. Mais pourquoi vous êtes dans mon salon, monsieur moi, je suis déjà accro à la branlette, donc. Mais du coup, bon, quand je ne fume pas du tabac, du tabac, comme on écrit à la française, avec un C à la fin, eh ben, il faut bien trouver une alternative. Hein. Mmh. La C'est trop cher C'est pour ça que j'en prends pas Bah oui C'est trop cher J'ai pas envie de tester, parce que j'ai pas assez d'argent. Moi, l'argent, c'est important dans ma vie. Ça me permet de... L'argent, l'argent, vous savez, ça sert à plein de choses, l'argent, notamment à acheter des putes. Qui sont aussi trop chers, oh lolo Mais bon, évidemment que je ne suis plus pousseau. Bah, ben si, si, si, si, évidemment que je suis pas attiré par les femmes, moi je suis attiré par les jeux vidéo. Je ne joue qu'en live, je ne fais quasiment jamais de live. Enfin si, j'ai repris les lives, mais je ne peux jouer qu'à la suite mais en ce moment. Il faut que je m'achète un Scream Deck. Mais ça coûte super cher, mais j'ai plein d'argent maintenant. Oh là là, il y a trop de dilemmes qui s'imposent à moi alors. Bah oui, mon PC, il est pas assez puissant pour faire tourner au best maintenant. Il, il rame du cul, je sais même pas pourquoi. T'es où déjà Ah oui, les putes. Bon, et ben, je suis plus haut. Eh oui, ben, on dirait bien qu'on est bien parti pour devenir un mage noir. Ça y est, c'est mon nouvel objectif dans la vie. Je l'ai trouvé. Let's go, mage noir. Ah, que quoi, pas. J'ai voulu faire un accent en japonais hyper stylé, mais je connais rien du tout en japonais. Han Kuroka. C'est de l'eau.